Hello les toqués, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Sur cette chaîne, ici, on fait des gâteaux de la pâtisserie française, mais pas seulement. Il y a aussi des conseils pour les candidats libres du CAP pâtissier et plein d'autres super vidéos. Donc, si le concept vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, la recette, c'est une recette anti-gaspillage. Donc, J'ai décidé de faire cette recette autour d'un pot de mascarpone parce que souvent, le pot est au frigo et on se demande qu'est-ce qu'on va en faire et là, c'est une recette 100% avec du mascarpone. Et en plus, il y a très peu d'ingrédients en plus. Donc c'est un gâteau super sympa à faire et très simple. Donc c'est parti C'est parti, je commence par le gâteau moelleux. Donc je vais blanchir le sucre avec les jaunes. Je vais rajouter aussi de l'extrait de vanille pour donner du goût. Et je vais fouetter le tout avec le batteur à main. Je vous rappelle que je mets tous les ingrédients en barre de description. Une fois que le mélange est bien blanchi, je rajoute le mascarpone. Je fouette de nouveau pour détendre le mascarpone. Voilà, une fois que c'est bien détendu, je vais m'occuper de mélanger donc les poudres, c'est-à-dire la farine, le cacao amer et la levure chimique. Je vais rajouter les poudres donc en les tamisant, surtout pour ne pas avoir de grumeaux. Donc je mélange bien. Et je répète cette opération jusqu'à ce que je n'ai plus de poudre. Alors ce qu'il faut que je vous dise, c'est que vous allez voir, ça va être un petit peu physique à mélanger parce que c'est un petit peu compact, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, je vais monter les blancs en neige. Et je rajoute... Un petit peu de sucre en trois fois voilà les blancs sont bien montés je les rajoute au mélange précédent donc pour commencer faites le avec le fouet parce que sinon vous allez voir c'est un petit peu trop dur et quand vous voyez que ça commence à être un petit peu moins dur vous allez pouvoir incorporer le reste des blancs en neige avec une marise alors il faut faire attention à ne pas trop casser les blancs pour avoir une, une pâte vraiment euh, légère et moelleuse. Donc vous voyez ensuite, je mets ça dans un moule euh, plutôt de préférence avec du papier sulfurisé, c'est plus facile à retirer ensuite. Donc, Vous mettez du beurre sur les parois de, du moule et ensuite vous collez votre papier sulfurisé. Je lisse un petit peu avec une cuillère. Et je vais enfourner le tout 30 minutes à 180 degrés. Je m'occupe maintenant de la chantilly mascarpone, donc rien de plus simple. Je détends le mascarpone. Je mets la crème liquide. Donc Il faut que ce soit tout bien froid, donc les fouets, le saladier au préalable euh, au frais et la crème aussi bien froide. Je fouette le tout. Je mets aussi un petit peu d'extrait de vanille. Alors moi je n'avais pas de miel, mais alors vous pouvez faire cette crème avec du miel, c'est un régal Vous pouvez aussi mettre des épices, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Ensuite je mets euh, du sucre glace une fois que c'est monté et je mélange. Voilà, la crème est prête. Là en fait mon gâteau, je l'ai laissé refroidir, je l'ai mis deux heures au frais. Et là je détaille le haut, donc ne le jetez surtout pas, je suis sûre que vous avez des gourmands à la maison qui vont le manger. Et ensuite, je détaille le disque en deux. Je mets de la crème au centre, donc sur le premier disque, bien sûr. Donc, mettez une belle couche, parce que quand on le détaille et qu'il y a une belle couche de crème, ça donne toujours envie. Donc, ensuite, vous le lissez à la spatule. Vous pouvez rajouter une petite couche si vous voyez que ce n'est pas suffisant. Donc j'ai mis le deuxième disque et là on va pouvoir lisser le gâteau avec la crème. Une fois qu'il est bien lissé, après vous pouvez acheter un petit plateau tournant, ça ne coûte pas très cher. Donc voilà, une fois qu'on a bien lissé avec le reste de la crème, on le met dans une poche à douille avec une douille celle que vous voulez et vous pouvez décorer votre gâteau. Vous pouvez faire n'importe quelle déco, voyez. Moi, j'ai préféré faire des petits serpentins. J'en ai fait un au centre et puis j'en ai rajouté quelques-uns autour. Donc vous voyez, rien de plus simple de faire ce gâteau. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Donc franchement, essayez, vous allez adorer. Et là, je vous montre à la découpe, voyez, une belle, belle tranche de gâteau. Voilà les toqués, cette recette est maintenant terminée. N'oubliez pas les pouces en l'air si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas également de me commenter en bas de cette vidéo qu'est-ce que vous souhaitez comme prochaine recette. Vous pouvez aussi poster les résultats de vos gâteaux, vous pouvez me les mettre sur les réseaux sociaux. Et ce sera avec plaisir que je verrai vos réalisations. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao